Et salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous ce magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui amis, aujourd on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler du sponsor du jour, donc. Aujourd'hui, le sponsor est Orion MC un serveur PvP faction fait par 1399 Dreamzy et Flows, le youtubeur Flows. Donc euh, aujourd'hui, ils m'ont payé pour faire une promotion de leur nouvelle mise à jour qui va sortir le 21 euh, le 27, pardonnez-moi, le 27 juillet. Donc c'est une mise à jour plutôt intéressante les amis, je vous fais passer le trailer maintenant. Ok les gars, on va faire un... une connerie, je le sens bien. Euh, on va faire une grosse connerie. Euh, en fait, on va faire un pierre-feuille ciseau contre canard PVP. Si je gagne, il m'achète mes 100 000 pour 10 pb. Si je perds, il me les achète pour euh, 4, euh, 4 pb. Donc, euh, merci beau gosse. Et aussi, je voulais remercier notre ami euh, it's, Hello It's Me. Il m'a donné euh, 5 creepers, 1 bloc, des graines de cannabis et tout ça. Donc, merci à toi. Et après, on va ouvrir à 2 des Back dans la prochaine séquence. Donc, euh, let's go. On va faire un truc à 500. Ah, ce jeu a déjà une roquette. Ce jeu a déjà une Ce jeu a déjà une roquette. C'est ce contre Canard PVP. Vous devez être. Ah, ça casse les couilles ce jeu en vrai. Vous devez avoir moins de 9 places. C'est bon. Alors, si je gagne, il me les ajoute pour 10 pb. En gros, littéralement, on parie des, on parie des... des trucs en soi. C'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Bon, let's go, papier, pour commencer. J'espère gagner parce que ça fait 10 pb. Ah, oh, putain de merde. J'aurais dû m'en douter. Putain de merde 2-0 pour lui Ah j'ai tellement de le somme les gars Ok 2-1 On va remettre papier Il va peut-être pas s'y attendre Si met ciseaux j'ai vraiment le somme Égalité ok euh, Vous savez quoi Je crois que je vais remettre papier Il va peut-être croire que je vais remettre ciseaux C'est gagné ok 2-2 Oh la remontée du turfu Allez, on termine avec la roche, je crois. On va terminer avec roche. Non, c'est une trappe, je me suis fait baiser. Oh, même pas Les ciseaux. On termine avec les cisailles. Allez, allez, allez Non Légalité oh, oh, fuck, c'est stressant, les gars. C'est stressant, c'est stressant, c'est stressant, c'est connerie. Allez. C'est gagné La remontée du turf, mec Oh là là là là La remontée du turfu. Euh, message canard Go spawn alors J'ai fait une saleté de remontée mon pote là-dessus Je vais me suicider Il gagnait 2-0, il aurait pu avoir 100k pour 4 pb Et là il va payer 10 pb Eh bien j'espère que c'est un homme de parole du moins Oh putain on s'est mis bien là hein. Ça fait 10 pb, ça me fait 199 pb exactement pu... Je suis plutôt content, je vais pas vous mentir Je suis archi content Canard pvp euh. Go spawn. Ah, ok. Donc je vous reprends dès qu'on fait le trade. Mais what the fuck? Quelle remontée quand même! Ouais, malheureusement, notre ami il dit que sa carte bancaire fonctionne pas. Et moi j'ai un peu la flemme. Donc en fait, on va faire 4 PB pour. Il a seulement 4 PB. Donc on va faire 4 PB pour 30 000. Donc euh... En gros, ouais, on va lui donner 30 000 dollars. Il va nous donner 4 PB. C'est déjà super bon pour nous. Lui, il aura 30 000 de monnaie. Oh je sais pas ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4. Voilà. Euh, oups il manque 0 4 Oh des 1, 2, 3, 4 J'ai plus de la monnaie <rire> Oh non j'ai vendu <rire> Ah merde euh... Oups Oups J'ai mal calculé Attends je vends un truc de... <rire> Oh, Deux fois, qu'est-ce que je suis con, des fois. Euh, euh, on va mettre à 30 000. Allez, vas-y. Allez, un cœur de faction, un, coeur, un générateur pour 3 PB. 30 000, c'est bon. Allez, euh, trade, canard. Allez, hop, hop, hop, accepte, mon pote. Accepte. Message, canard. Ok. Donc, on va mettre 30 000. Voilà. Putain, je suis débile, mec. <rire> Bon, 4 pb, ça nous fera un total... Oh, 93, du gros. C'est pas 200 Ça me prend les 200 pb, putain Bon, je vais continuer à essayer d'ouvrir des... Euh, trouver des trucs à vendre et je vous reprends dès que possible. Donc, à la place de faire des PFC, les gars, et des... de trouver des pb, on sait que je l'ai fait dans le dernier épisode, donc là, maintenant, vous en battez les couilles, je suis sûr. Donc, on va tout simplement ouvrir les deux légendes d'Ariba que j'ai reçus et les minerais que j'ai reçus. Donc, j'avais 11 points de youtubeur, j'ai acheté deux bagues et... Un kit aléatoire et le kit aléatoire, j'étais hyper chanceux, c'est tombé sur le, euh, remde, euh, le kit des minerais. C'est parti. Euh... Oh, deux skill bags, ça c'est pas si mal. Oh là là, les amis. Ah oh là là, les amis. Ouch. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, les amis. J'ai mal à mon estime. Ça fait très mal. Enfin, tout le cacao de blé, on peut vendre ça combien, vous croyez euh, 3... 2500, je crois. C'est pas... un peu la merde quoi. Les cannes à ça ici, les bouteilles d'XP, on peut les vendre pour 200 l'unité. Je crois que ça se vend ça maintenant, je suis pas sûr. Ensuite, on a eu quoi 5 creepers, ça c'était le don de l'abonné, je vais pas les vendre. Je... Ah bah j'en ai pas, donc ouais, je vais les vendre. Donc on va dire 500 chacun, donc on va mettre 2500. Putain, on est vraiment pas chanceux, les amis. Les 3 joints enchantés, on va les mettre à, euh, à 500. On a trade de Brooklyn. Brooklyn, tu veux nous trade quoi, Brooklyn Oups. Brooklyn. C'est un ancien abonné. Je kiffe de ouf ce gars, il est super sympa. Tiens, mec, prends ça. Tu le mérites. Va fumer du bon gros de sa mère. Pendant que je pleure. Ok, c'est bon. Je vais ouvrir les mort Je vous reprends dès que j'ai un endroit pour les ouvrir. Ah, merde, les amis. Mon record, il s'était pas lancé quand j'ai commencé à les miner. Mais on n'a rien eu de bon. Donc, euh, c pas c'est pas la fin du monde. Je vais regarder aussi quel niveau de mineur je suis. Ensuite, après avoir miné ça. Et on a 50 niveaux. Donc, on va aller au spawn. On va aller voir le PNJ Merlin. Et on va faire des échanges avec lui. Donc, dans mon skill chest... Il est vide, mon EC, j'ai plus rien, donc euh, j'ai 6 blocs de euh, tita, j'ai des pommes d'or aussi, ça c'est cool euh, Ma pharmax en space et des full pk tita, donc full pk tita Donc, euh, qu'est-ce que je voulais faire Ah, je vais faire mes kits d'ailleurs, pourquoi pas Donc on va faire notre random kit, on a eu un autre kit de minerai, what the fuck Bah deux fois de suite, donc on a eu, on est vraiment chanceux en fait On a eu euh, dans le... ah oh, bah what the fuck en fait je sais pas, j'ai été hyper chanceux faut croire. Allez un petit space là pour finir en beauté, ça fait un PB en plus. Non, oui, non, non, non. Malheureusement, il aime pas écouter ce bâtard. Donc, on va poser les blocs d'XP, je vais faire ça en offline. Ensuite, je vais vous montrer tous mes métiers. Euh, combien je suis, euh, peut-être dans. Non, peut-être. Dans... Ça, on va faire ça dans une autre vidéo parce que je vais vous montrer tous les métiers, combien je suis et tout, et les techniques de chacun pour monter chacun de vos métiers. Donc, euh, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir, les amis. c'est le cas, pas de laisser un pouce bleu. Et comme vous avez vu en début de vidéo, il y a une nouvelle, une nouvelle mise à jour sur Nexion. Euh, Nexion, qu'est-ce que je raconte Orion MC. Donc, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, allez jeter un coup d'œil. Je vais peut-être commencer un let's play sur le saveur euh, dans les prochaines semaines qui arrivent. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant, dépendamment si ça vous intéresse ou pas. Sur ce, c'est Icon. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao